Je l'aime Psaume au chapitre 91 Psaume chapitre 91 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 91 91 Dans les... Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel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 Oh moi j'ai soif, j'ai soif, du Dieu dit Oh moi j'ai soif, oh oui encore encore Une fois c'est, oh oui encore Une fois c'est, oh moi j'ai soif, j'ai soif, du Dieu dit Oh, moi j'ai soin, j'ai soin du Dieu vivant. Oh notre Père Céleste, notre Dieu, c'est avec vraiment de grandes reconnaissances et une consolation que nous venons devant ton trône de grâce pour vraiment te dire encore merci. Merci vraiment pour cette soirée et ce moment précieux et béni que tu nous as donné par. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous le croyons aussi ce soir, que tu es au milieu de nos personnes. C'est pourquoi nous sommes venus avec beaucoup d'empressement pour être dans ta maison à toi, pour te louer et t'exalter, mon Seigneur. Nous nous souvenons aussi, Père Saint-Dieu, de tout cela que nous ont précédé, mon bien-aimé Père, avec autant de zèle, autant d'amour, autant de consécration. Lorsqu'ils s'est rassemblés en ces temps-là, Père Saint-Dieu, ils louaient ton nom parce qu'ils avaient réalisé combien tu étais tellement merveilleux à leur endroit Père perturbissant parce que leur âme avait trouvé grâce devant ta face, Seigneur. Ils ne craignaient pas les lions, ils ne craignaient pas les cavernes, ils ne craignaient pas les Fouet, mais ils avaient vraiment confiance en toi, Père. Or, oh, de nous ce jour heureux, Père. Nous voulons avoir aussi la même foi, béné, mais pas la même consécration aussi, mon béné, Père, au oh Dieu, pour réellement nous a donné aussi dans ces temps où nous sommes, Père, avec beaucoup de joie à ton endroit, mon béné, mais Père Saint. Merci encore pour tous les soins que tu nous prodigues, béné, mais Père Saint, au oh Dieu. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu as donné le, le Saint-Esprit, le Consolateur, béné, Père, pour nous conduire encore davantage, Père, afin que nous soyons sûrs et certains que nous sommes réellement positionnés comme toi, tu le veux, Seigneur. Béni soit ton Seigneur encore pour ce temps et le moment, Père, nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs, ô oh Dieu du ciel, que tu le bénisses richement, Père. Ils sont toujours en connexion et nos cœurs sont touchés quand on peut entendre et apprendre cela, Père. Qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils soient aussi fortifiés, mon roi, et pouvoir aussi pour tout le bien aussi, pas du bisant tout. Les désirs de leur cœur, tu connais ce qu'ils ont comme désir encore, pas du cette soirée, que tu le bénisses, que tu peux voir, Père. Merci encore pour les chants de cantiques, mon roi. Nous te remercions encore pour les prières et aussi pour la disposition encore de cœur encore ce soir, parce que nous sommes venus pour pouvoir t'entendre te louer aussi, Père Saint, et surtout pour merci, apprendre à voir tes servir comme toi tu le veux, Père. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de saint jésus de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié et exalté aussi. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions de ceux qui nous ont encore accordé le souffle de vie aujourd'hui pour que nous soyons dans sa maison. Que Dieu bénisse chacun de vous qui avait aussi disposé du temps pour pouvoir venir enfin que nous puissions ensemble chanter les chants des Sion et glorifier aussi notre Dieu. C'est vrai comme je l'ai prié, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui, qui se connectent ici, qui euh, ont cet amour pour la parole et chaque fois que... Nous avons donc réunion, j'ai été touché aussi, j'ai reçu aussi un message de vous connaissez la soeur Bougit Ndou. ceux qui sont ici la connaissent, elle vous aime aussi. Hein? Oui, nous avons des de frères et sœurs aussi qui sont particuliers aussi et, et qui sont aussi attachés à, à nous aussi ici. Et elle a une, une nièce qui s'appelle Gaëlle. C'était vraiment son désir pour notre sœur, sa nièce qui a beaucoup souffert, puisse vraiment aussi euh, s'accrocher à, à, à la parole de Dieu. Et, et, euh, et le Seigneur vraiment l'a exaucée. Gaëlle, depuis qu'elle a eu à pouvoir aussi euh, se connecter pour suivre la réunion, depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, tous les jours, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, que ce soit même le dimanche. C'est vraiment une jeune fille. Hein? Elle est seule, effectivement, là, en France, où elle se trouve. Et <rire> j'étais touché parce que, vous savez, moi, j'ai reçu un message d'elle hier. C'était hier, avant, dimanche, je pense, ou hier, ou lundi. Elle me dit Merci beaucoup pour la parole que nous avons. J'étais surpris. Pour la parole que nous avons entendue, ça m'a conforté, ça m'a vraiment enfin, soutenu encore, m'a fortifié davantage nous savons que euh, nous sommes là, parfois quand la parole est sort, nous ne nous sentons peut-être pas concernés mais n'oubliez pas, comme je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire vous n'êtes pas seulement cette congrégation que nous voyons oui, ils sont nombreux hein. oui, auxquels Dieu aussi s'adresse et qui ont des questions, et que le Seigneur aussi répond également aussi à, à cela. Nous savons que notre Dieu parle. Et quand il parle, ce n'est pas pour rien. Et il a vraiment un peuple. Que Dieu te bénisse ma Trifonie. Il a vraiment un peuple et auquel effectivement aussi, euh, il confirme que ce qu'il euh, pouvait, en train de pouvoir euh, parler, c'est comme Dieu est toujours présent. Ce que nous disons, Dieu te bénisse, mon frère Jonas aussi. Nous réalisons que nous devons être respectueux et très sérieux aussi envers le Seigneur, notre Dieu, et que c'est quand même une grâce extraordinaire que nous avons de la part du Seigneur pour pouvoir nous conduire et surtout aussi nous montrer qu'il est celui qui nous ramène à pouvoir rester dans les choses que lui-même nous a donc destinées. Parce que si aujourd'hui nous pouvons marcher, c'est parce que lui nous fait marcher. Autrement, nous serions stationnaires comme, comme tous les autres. Nous ne sommes pas stationnaires, mais nous sommes un peuple que Dieu conduit. Nous avons donc trouvé grâce à ses yeux, comme tant d'autres dans leur temps, comme nous aussi pour tant de frères et sœurs que nous avons pu connaître aussi. C'est un privilège que Dieu nous connaisse et que Dieu aussi nous parle aussi, puisse aussi toucher nos cœurs et nous convaincre effectivement aussi qu'il est vraiment vivant. Nous marchons dans ce monde et. Nous avons autour de nous aussi d'autres personnes aussi qui, d'une certaine manière ou d'une autre, euh, se donnent aussi à, à Dieu et qui aussi, de tout leur cœur, ils ont cette espérance que ces jours-là, ils pourront être comptés parmi ceux-là qui devront voir la face de Dieu. Alors nous, nous devons être reconnaissants à notre Dieu que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se donnent comme, comme ça en disant que je l'espère, je l'espère effectivement. Mais il y en a de ceux-là auxquels le Seigneur, notre Dieu, donne effectivement aussi l'assurance et la certitude qu'effectivement, que quand la trompette retentira, c'est sûr et certain que nos noms seront donc cités. Donc ce sont deux peuples différents ce qui marche en, en espérant que ça sera ainsi, et, et ce qui marche effectivement en ayant l'assurance qu'effectivement que nous y serons. Quand ils sont sortis de l'Égypte, vous devez quand même réaliser qu'effectivement ils sont tous sortis, à, sortis avec l'engouement, avec la joie, mais vous verrez quand même qu'il y avait deux catégories. Il y en avait de ceux-là qui disaient, bon, on va, on espère qu'on va, on va... Mais il y en a de ceux-là aussi qui avaient la certitude. Amen. Que si nous sommes sortis, alors que Dieu te bénisse, nous y atteindrons le but. Ce n'était pas les obstacles qu'on pouvait trouver dans les déserts Non, non, non, non, ça c'était pas les choses qui pouvaient les décourager. Parce qu'ils avaient cette assurance que si Dieu ici est avec nous, et qu'il s'est donné cette peine effectivement... De pouvoir nous faire sortir parce que il n'était pas obligé. 400 ans, on pouvait oublier. Il pouvait même faire en sorte que ça soit effacé de nos mémoires. 400 ans. S'il était incapable, il ne serait jamais venu se présenter. Frère, c'est Dieu a démontré sa fidélité dans sa parole dans tous les âges. Si nous, vraiment, nous échouons, c'est triste. Après avoir vu le parcours de ceux qui nous ont précédés, les échecs et tous ces, les fautes, les erreurs qu'ils ont commises, et que toi, tu es choix, tu peux échouer. Mon frère et ma soeur, c'est que là, c'est quand même. Je ne sais même pas quel adjectif qu'on peut arriver à pouvoir donner, frère et soeur. S'il n'y avait pas d'exemple avant nous, on pouvait dire bon, je ne savais pas, mais on a eu des exemples. Et que c'est Dieu a eu à témoigner qu'effectivement, que rien n'est impossible. Frère, que Dieu nous aide pour l'amour du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, donc il y a eu un commencement. Donc, tous ceux qui ont parcouru avec Dieu, on peut les observer, comment ils ont marché. Dans ce on là, là, ils ont douté, Dieu a fait comme ça, mais toi, tu es arrivé à la fin, tu ah, je regarde maintenant le début, je suis maintenant arrivé à la fin, tu vas être parfait. C'est oui. pourquoi que, il a dit que, soyez parfait. Oui. Si, C'est important. <rire> Nous remarquons qu'ils sont sortis et ça doit nous interpeller pour qu'on ne s'asseye pas sur le de coussinet. Oui, je vais, alors que tu la position dans laquelle tu as prise, effectivement, elle n'est pas bonne. Parce que nous avons un miroir, les saintes écritures. Nous avons entendu, toi et moi, nous l'avons entendu, frères et sœurs. Il y a un seul chemin. On est sûr et certain quand on suivre ce chemin-là, oh, tout peut arriver. Aussi longtemps que mes pieds sont déçus, j'y arriverai. Mais nous n'oublions pas que l'ennemi viendra toujours pour nous faire sortir, pour nous faire sortir effectivement. Mais il faut garder la ligne là. Et nous a parlé laissé orphelin. Nous a envoyé le consolateur. Si au moins nous pouvions avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, alors nous serons vraiment des bienheureux. Et ça, c'est vraiment la vérité. Parce que.. <rire> Il nous rappellera toujours ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, quand le Seigneur lui-même, il a pris la forme d'un homme, il n'était pas, même quand il parlait, il n'était pas hésitant comme les autres. Hein? Parce que les autres avaient bien entendu ce que Moïse avait dit, mais effectivement, avec toutes ces interprétations qu'ils avaient dans la tête, effectivement, il parlait de Dieu, mais il n'avait pas l'assurance de ces dieux. <rire> il parlait d'essayer, Abraham, effectivement, mais il n'avait pas cette, cette ferme assurance à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez que lorsque ils se sont même, étaient même amenés par Dieu dans la présence même de ces dieux, ils n'ont pas reconnu. Parce qu'il n'y avait en eux aucune chose qui avait cette représentation de ces dieux, en fait. Oui, c'est vrai. Ils en avaient beaucoup parlé, effectivement, comme vous le savez. Et quand ils ont parlé de ces dieux qui ont visité Israël, ces dieux d'Abraham, ces dieux que les Père ont adoré, et c'est ci et cela, ils en avaient parlé parce que Moïse en a parlé, effectivement, aussi. Ils en avaient donc eu cette connaissance, mais ces dieux, il n'y avait pas, en fait, ce qu'on appelle une profondeur de ces dieux à l'intérieur, parce qu'il est impossible que toi, tu sois un enfant de Dieu, que le Seigneur se tienne devant toi, que tu ne le reconnaisses pas. Non, c'est y a une profondeur. Vous direz, mes frères, est-ce que c'est vrai mais, je dis, mais oui, mais vous l'avez remarqué quand même, avec Nathanael. Il a d'abord parlé parce qu'il n'avait pas vu, mais quand on l'a amené à la présence de ces yeux-là, il a dit, tu es le roi d'Israël. C'est ce qu'il qu a dit, mais voici un Israélite dans lequel il n'y a point les fraudes, d'où me connais-tu Il dit qu'avant que Philippe là, j'étais vu. Eh oui, mais quand tu, quand tu étais avec les pharisiens, c'est du Seigneur, le religieux, les gens qui sont vraiment comme ça, il était là, mais on ne le reconnaissait pas. On l'appelait bâtard, possédé par Belzébul, alors que c'était Dieu lui-même. Ils ont eu à pouvoir parler et même, et même chanter, et qu'ils attendaient effectivement aussi. Mais quand il s'est tenu devant la femme, effectivement, aussi, samaritaine, la lumière s'est allumée, la prostituée l'a reconnue. Donc c'est aussi important aussi pour nous que nous, nous puissions arriver à pouvoir connaître, comprendre que nous sommes arrivés vraiment à l'âge, à dernier âge. C'est un âge, c'est vrai, très difficile. Mais ça ne vous semble pas que c'est difficile en fait. Parce que vous ne réalisez pas cela, mais c'est dans le domaine spirituel, la séduction, effectivement. Dans le domaine spirituel, parce que c'est cela qui va influencer aussi votre vécu de tous les jours. Comme la Bible dit à ah, celui qui vaincra, il faut que nous puissions pour arriver à pouvoir vaincre, nous devons avoir des oreilles pour pouvoir entendre, C'est discipliner pour pouvoir et aussi avoir les témoignages, Je vais vous dire les témoignages de ce que Dieu a fait. La... Est-ce que on se dit mais est-ce que Dieu serait donc incapable de pouvoir Agir. Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge, vous connaissez la réaction qu'ils ont eue. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert la mer. Mais maintenant, ils sont arrivés jusqu'à traverser beaucoup de situations, effectivement, que tous ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces obstacles, effectivement, Dieu a fait en sorte, vous savez, pour un croyant, un véritable enfant de Dieu, on ne se rend pas compte, mais même si c'est douloureux, les épreuves nous rapprochent toujours de Dieu il faut qu'on le prenne dans l'ordre. c'est à dire qu'en fait que nous aussi parce que c'est souvent quand on est dans cet état là on se plaint tous on est comme ça oh, mais pourquoi ça m'arrive quand même à moi je ne fais que souffrir je, je, je me relève un peu et puis encore une, une autre épreuve effectivement mais jusqu'à grand Seigneur Oh, okay, que Dieu te bénisse. Vous comprenez qu'effectivement, que, je crois que c'est ce que l'apôtre Pierre. Il dit, je pense que c'est dans, dans un, un, un, un, un Pierre, je suppose que c'est là. On doit peut-être le lire ici. L'apôtre Pierre nous le fait savoir ici dans un Pierre. Je suppose que c'est cela. Ici, un Pierre chapitre 1. Voilà, c'est cela. Je pense que c'est cela. Oui. Voilà. Il, il nous dit ici. <coughs> Verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Donc ce qui veut dire que là dans les cieux, nous avons un héritage qui nous est réservé. C'est-à-dire que nous qui croyons, effectivement, et c'est sûr, et certain et, et on dit aussi que c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller ni flétrir. Évidemment, mon frère et ma soeur, quand nous savons que nous avons cela, alors à quoi ça nous servirait de pouvoir perdre notre temps pour des choses terrestres Parce que les choses terrestres sont passagères, mais les choses, célestes sont éternelles. Bon, nous continuons. Il dit, mais vous qui parlez. La puissance de Dieu est gardée par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que le preuve de votre foi plus précieuse... Est-ce que vous entendez Le preuve de... C'est toujours votre foi. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous comprenez C'est toujours votre foi. Est-ce que vous comprenez, ça veut dire votre foi qui est éprouvée c'est-à-dire qu'on veut voir effectivement que si réellement vous croyez que Dieu est capable, Amen. donc chaque épreuve que vous passez, c'est toujours votre foi qui est éprouvée. Parce qu'il est toujours écrit dans saint denis le juste vivra par la foi. Tous les jours de ta vie, tu devras comprendre et savoir que ta foi sera éprouvée. Ah oui Parce que tu es un, un fils de Dieu et le Seigneur a sa... Fa... Vous savez, Dieu a une façon merveilleuse et particulière de pouvoir faire les choses qui dépassent effectivement aussi la conception et l'entendement des humains. Souvent c'est cela qu'il y a un peu un, un, un, une sorte de clash entre nous et, et Dieu aussi. Parce que nous sommes humains et charnels. Et la méthode que Dieu utilise est spirituelle en fait, alors nous, en tant qu'humains, nous réfléchissons selon l'humanité que nous avons. Mais lui, en tant que Dieu, il s'agit selon l'esprit dans lequel il est. Donc ce qui veut dire que toi et moi, pour que nous puissions comprendre et aussi supporter toutes ces choses-là, il faut qu'on sorte du naturel, entrer dans le spirituel. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a insisté, « Vous devez naître de nouveau ». Parce que quand on est né de nouveau, on est né en fait des de dieux. On l'a entendu hier, non Je crois que c'était hier ou dimanche, effectivement. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui te place à une autre dimension. Donc, tu, tu commences à concevoir. Parce que dit, dis, mais l'homme spirituel n'est jugé par personne. Parce que c'est spirituellement qui juge. C'est lui donc qui, chaque fois que la chose arrive, il les prend dans une autre dimension. Pas toujours charnel, mais dimanche. Aussi longtemps qu'on reste charnel, effectivement, nous aurons toujours des conflits. Parce que ce que Dieu va perdre dans notre vie, ça va choquer toujours. Je crois qu'il y en a un qui se disait, par exemple, dans la prière, on ne sait pas si c'est mon grand ici ou bien me dit, mais oh, nous savons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas qui c'est, mais alors, on ne pas mais maintenant, que, quand vous dites que toutes choses concourent pour ceux qui aiment Dieu, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Parce que ça, la façon d'agir de, de, de Dieu est toujours un paradoxe avec notre conception naturelle. <rire> il peut faire quelque chose, mais ce n'est pas possible. Je, je vous donne un exemple pour aller un peu, j'extrapole un tout petit peu. Hein. Extrapoler, ça dit que c'est prendre un peu quelque chose qui est un peu, plus un peu, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est ça, j'ai dit un peu. Hein, bon, mais que ça ne vous choque pas. Vous pouvez réaliser que Dieu, il dit à son serviteur, le prophète, va... Prends une femme prostituée. Je crois que quelques-uns ont déjà lu, non? non mais si vous entendez ça, vous direz, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Mais non, va, prends-la, là, aime-la, là, et puis hein, et des enfants avec. Dans notre conception, on dit, oh, ce n'est pas possible. Je ne vous dis pas que vous allez... Non, non, non, il faut comprendre quand même. Vous allez commencer à dire, ah, frère, il y en a des so les autres, ceux qui sont vraiment charnels, ils voient toujours les choses dans la monde. Dieu va vous confondre, en fait. Avec votre esprit. Nous, c'est comme ça. oui. Ben, Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible C'est bien écrit, clairement, dans la Bible, il l'a dit. Alors, alors, regardez bien. Et il a fait cela. Et Dieu a fait comprendre pourquoi il devait faire ça et pourquoi il devait y avoir ses enfants ici. Au Libaï, Je peux comprendre. En fait, notre Seigneur a une façon à lui de pouvoir faire les choses. On ne doit jamais ramener Dieu au stade de l'être humain et surtout nous l'amener à notre raisonnement pour que Dieu se conforme à notre façon, à nous de comprendre les choses. D'abord, qui es-tu? Qui es-tu pour que, que Dieu veuille faire effectivement comme tu veux? Ben, si tu penses comme tu penses et que tu veux rester comme cela, c'est ton problème. Tu vas dans le sens où tu veux, la finalité, tu la connais. Ça ne, ça ne, ça, ça ne fait rien à Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ce que lui dit. C'est pour ça que j'ai toujours répété ici à cet endroit, il faut éviter que vous ayez une tombe autre opinion de vous-même. Et vous considérez comme si vous êtes important, et que c'est ce que vous pensez, et c'est ce que Dieu pense. C'est comme ça qu'étaient les pharisiens en fait. La grande et la grosse erreur, c'était cela, en fait, que ce comme ils pensent, effectivement, c'est comme Dieu pense. Non, Dieu ne pense pas comme moi, je pense. La façon de Dieu de penser et sera toujours différente de ma façon à moi de penser. Pour quelle raison Mais il a dit, non vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas... Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit comme cela. Alors comment peut-il lui penser comme toi tu penses D'abord, on doit abandonner notre satisfaction personnelle. C'est considérant comme oui, je suis vraiment important, c'est que moi je pense comme ça, donc c'est comme cela, et, que Dieu, et puis il faut toujours aussi arriver à pouvoir... Et puis bon, il faut faire très attention avec Dieu m'a révélé. C'est toujours comme ça qu'on va venir effectivement. Mais vous savez que c'est important, frère et soeur. Oh, moins Dieu m'a révélé. Oh, moins Dieu m'a révélé. Et puis, on s'assied, on dit, on ouvre l'oreille pour que. Parce que. Vous savez que Dieu ne peut pas révéler des choses qu'ils ont. Et puis, on doit quand même avoir du respect. Pas hein? bah, tu as fait un rêve, Dieu m'a révélé. Tu te réveilles un peu, un petit cauchemar, Dieu m'a révélé. non, non, non, non, non, non. Non, non, on doit être sérieux aussi. On doit se respecter aussi, respecter Dieu. Hein? Parce que tout un, chacun, maintenant, se donne le droit de pouvoir. Non, non, non, on doit rester dans le principe des choses qui sont de Dieu. Et surtout, c'est dire, effectivement, qu'il y a beaucoup de pensées qui naissent dans nos pensées et qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est comme ça. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est toujours nécessaire que nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir et -ce que, ce que moi, je pense, dont je suis convaincu dans cela, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu dit Ah oui, cela nous ramène toujours à pouvoir avoir cette pensée, toujours, toujours. Quand même je pense, quand même je me sens, quand même je me dis, mais que disent les saintes Écritures? Toujours mais si vous vous battez contre les saintes écritures, vous devez comprendre qu'effectivement que ce qui est là en vous, qui vous a inspiré, n'est pas de Dieu. Il faut, il faut que ce qui vous vient, et que vous pensez effectivement, il faut que ça soit ramené dans les saintes écritures. Et surtout, vous devez être effectivement euh, euh, sincère devant Dieu. Pour que vos pensées, Amen. votre imagination. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici, si, c'est si, pas par de demain, mais j'ai toujours dit, dit ici, effectivement, qu'il faut faire attention avec vos pensées. Parce que vous vous pensez beaucoup plus spirituel que vous regardez un frère ou une soeur. Quand il fait un geste comme ça, vous dites Ah, ça veut dire ça. Vous hein, voyez ceci. Il a des pensées comme ceci. Dieu m'a révélé les pensées. Mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas vous donner un esprit de discernement si vous êtes comme ça. C'est vrai. Pour que chaque fois qu'un frère, Dieu m'a dit, il pense comme ça. Mais votre frère n'a pas pensé comme cela. Pour que vous puissiez dire que Dieu, que la personne pense comme ça, il faut que Dieu vous révèle. Mais pour que Dieu aussi vous révèle, vous devez être spirituel. Il n'y a pas quand même pas, quand même pas à tout le monde que Dieu vient et dit, bon, voilà, la soeur-là, elle pense comme ça de toi. Les frères-là pensent comme ça de toi. Alléluia. Et puis, non, Dieu ne va pas faire ça comme ça avec toi. D'abord, tu dois être mort en toi-même. Oui. Vous savez, les difficultés, les difficultés pour vous, c'est quoi? C'est de mourir. D'accepter. Oh, bien sûr. Souvent, la plupart, nous sommes, nous sommes peut-être à 80% vivants et les 20% spirituels. Examinez-vous. Examinez-vous. À 80%, il y a de vous. À 20%, peut-être dans 19, il y a de Dieu quand même. Dans Mais il faut que ça soit renversé. Quand on arrive à... Alors, c'est qui dit que la, la personne est morte en soi-même. C'est pour ça qu'on nous parle qu'effectivement, qu il faut que nous soyons donc enseignés. Quand nous sommes ensevelis avec lui, et puis nous disons, comme on en rêve, je dis, mais ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui est en train de pouvoir vivre en moi. Et pour cela, il faut que toi-même, tu acceptes. C'est pour ça que, je vais rédiger tout ça à Pierre, c'est pour ça que vous, voyez, vous verrez que Dieu permettra, dans votre vie, que vous menez tous les jours là, avec beaucoup d'allégresse. moi je suis chrétien, il va mettre la peur dans votre vie, mais des choses tellement dures, avec une personne, avec celui-ci, on vous insultera même en face. On parlera même de, de, de mal de voix gauche et à droite, effectivement, vous entendrez des gens, effectivement, mais quelle sera votre réaction Ce qui compte, ce n'est pas ce que la personne dit de vous, mais c'est votre réaction à l'endroit de la personne qui a dit la chose. Alors vous verrez qu'il y en a de ceux qui sont morts dans les cercueils, mais qui ressuscitent vite. Parce que. Ah oui Ils disent Ah moi, je suis mort avec Christ, mais que son nom soit cité, il ressuscite Directement C'est ça un peu le problème que nous avons, que Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce qu'il y a des choses. Non, alors nous disons, l'apôtre Paul, Pierre pardonne, il, il dit, il dit, verset 6, verset il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc nous disons, nous parlons un peu des épreuves, effectivement, je encore, c'est-à-dire que <rire> tous les jours de ta vie sur la terre, tu dois toujours te dire, mon frère et ma soeur, pour ne pas que tu puisses en vouloir à Dieu tout le temps. Dire, mais pourquoi moi Parce que... Le problème, c'est le choix que tu as eu à pouvoir faire. Je pense que, être qu'il y en a, mais parmi ceux qui, qui sont, par exemple, ici, je ne crois pas qu'il y ait un frère ou une sœur qui ait été forcé à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, comme son Sauveur, comme l'être qu'il aime. Parce qu'on dit, mais dis-moi, tu pourrais l'aimer, je ne sais pas. Si vous avez été forcé, alors je peux comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, le murmure doit venir. Oui, mais parce que j'ai été obligé d'accepter, c'est Jésus. Maintenant, depuis que je l'ai accepté, maintenant j'ai des problèmes. Mais si vous l'avez accepté de tout votre cœur, je voudrais que vous le compreniez. ce De tout votre cœur, vous devez aussi accepter aussi les conséquences de cela. Parce que je ne pense pas que l'Évangile vous a miroité. Non, non, il ne miroite pas en fait. Il te dit ce qu'il en est. Donc, quand, quand tu dois faire ton choix pour choisir le Seigneur, tu dois aussi savoir qu'il y a l'adversaire. Donc, quand tu choisis, c'est pour ça qu'il faut vous commander ça pour ne pas toujours se plaindre. Oh, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Il faut que tu m'avais promis ceci. Quand il t'a promis, il va le faire. Mais tu dois aussi lui prouver. Que tu as confiance en lui. Jusqu'au bout, dans le bon comme le mauvais, tu es toujours accroché à lui. Il ne faut pas simplement l'aimer quand tout va très bien. Même dans les mauvais, dans les temps les plus difficiles effectivement, où tu ne vois même rien. Amen. Où tu es à la gauche et à droite, il n'y a pas un soutien. Mais tu es sûr et certain qu'il est toujours avec toi. C'est ça là, la foi que Dieu t'a donné mon frère. Pour traverser ses épreuves, il ne t'a pas laissé seul, c'est là qu'on ne comprend pas. Il ne peut pas te laisser seul, pour ça vous vous plaignez, hein? Dieu m'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Jamais il ne pourra t'abandonner, s'il t'a choisi, que tu l'as choisi aussi. Mais il ne va pas t'abandonner, à moins que toi tu l'abandonnes. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, non, Le l'épreuve dit que Dieu t'étaille. Même si les diable prophètes dit mais je vais maintenant l'enfoncer, Dieu est en train de permettre pour montrer que tu as la victoire en lui. Mais ton problème, des plaintes, des murmures, et parfois même pour venir à la réunion, c est, c est, quand je regarde, je dis, Seigneur, aie pitié de moi, c'est douloureux quand même. Oui. Venir à la réunion, on vient comme des marbres, on est là, on est, on est présent, mais on n'est pas présent. Pourquoi Parce que ah, j'espérais que Dieu allait me donner, j'espérais que Dieu allait faire, j'espérais que Dieu allait, allait pouvoir pour ça, et depuis que je prie, il n'y a rien du tout, Dieu ne fait rien. <rire> c'est oublié que dans les scènes écritures, parce que c'est avec ça que Dieu vous jugera. Amen. Jeune homme, jeune fille, et vieillard et ainsi de suite. Tout un chacun de nous. Nous entendons cela. On ne va pas dire Ah, moi, je ne savais pas, je ne savais pas <rire> Vous savez, <rire> je disais l'autre fois, et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici. Si, je crois que c'était dimanche passé, quand nous avons. Quand j'ai dit à tout le monde, c'est libéré-nous. C'est lui qui veut compris qu pour lui qui lève la main, et cela <rire> Et je crois que je sais pas si je vous l'ai dit, mais et, je suis rentré dans mon bureau, je vois sur le monde qui vient, papi, papi. Moi j'ai dit oui, je suis en moi, ça va. Ah, j'étais quand j'ai dit papi. Et, et quand tu as dit que c'est lui qui a besoin qu'on prie pour lui, qui lève la main, il dit moi aussi. Il dit j'ai levé ma main. Ah, il dit ah, bon. Il dit il dit j'étais sérieux papi. J'ai vraiment levé ma main. Et sa maman me dit, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était sérieux. J'ai dit, oh Dieu du ciel, que tu le bénisses. Je crois que je voulais raconter ici. Mais voyez-vous, c'est très touchant de voir que, d'après ce que j'ai compris, ces jours-là, les petits il, il était attentif. Vous savez, C'est pour dire que quand on parle de jeunes hommes, jeunes filles, même les enfants que nous avons, ils écoutent la parole. Regardez, Et sa maman me dit, il dit, mais papa, il y a un problème. J'ai un problème avec, avec Solomon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie dit, mais... Voilà que quand tu as prêché dimanche, et Solomon est venu, il me regarde, et dit, mais maman, je vais un peu savoir, j'ai entendu papy qui prêchait, que ah, la sémence, donc... Et puis, oui, oui, oui, oui, sa maman est là-bas. C'est vrai, ma chérie. Oui, oui. Et puis, il dit, bon, alors je vais un peu comprendre. Bon, <rire> Seigneur, mon Dieu, il dit, bon, Et, et j'ai entendu que... <rire> Papa était dans les reins de mon, mon papy. Et que maintenant, j'ai aussi entendu ah, que moi aussi, j'étais dans les reins de papy. Alors, j'ai dit, mais comment <rire> <c 'est> <rire> Je suis passé <rire> des papilles <rire> pour atterrir chez papa. <rire> c'est pour atterrir chez papa et comment moi maintenant si, si passer de papa à être là alors ce moment, il, il s'est vanté comme vous voyez là il dit ça va demander à papy qu'il puisse te dire il est toujours sérieux quand il pose des questions il te fait réfléchir hein? Alors, c'est pour dire que on n'avait pas l'impression mais les enfants écoutent la parole. Donc tout un chacun de nous, effectivement, nous écoutons la parole et que nous serons donc jugés sur la base de ce que nous avons. Personne ne pourra échapper. C'est pour ça que le monde tout entier est, est sans excuse. Vraiment sans excuse. Pourquoi frères et sœurs parce que même s'il y a prolifération de Facebook, des Instagram, de, de ceci et de cela, hein, mais au travers de cela aussi, la parole de Dieu est distribuée d'une manière ou d'une autre. Amen. Jésus est, est vrai, présenté, c'est sûr, c'est vrai. Donc il n'y a personne sur cette terre ici, effectivement, qui peut dire que j'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je n'ai même pas entendu parler, effectivement, de la Bible. On en parle sous toutes ses formes. On les publie à gauche, à droite, parce que, vous aussi, vous êtes ambassadeurs. Vous devez quand même savoir que, quand vous avez ces instruments-là, c'est pas pour raconter des histoires et publier vos photos, comme ça, comme ceci. Non. C'est pour que, oui. C'est pour que quand on voit ce que vous êtes, ce que vous publiez, on sait que là, c'est un enfant de Dieu. Et oui, c'est que vous devez quand même soyez quand même conscient. J une frère, une jeune frère, jeune sœur, effectivement, qui est tout le temps sur le Facebook, c'est ce que vous présentez comme image, ce qu'on voit là-bas, vos phases, vos ceci, vos cela, qui arrive à pouvoir finalement convaincre la personne qui vous voit que celle-ci n'est pas une chrétienne. Que celui-là, il n'est vraiment un, pas un chrétien. Et puis, ce que vous publiez, je veux dire non pas des blagues des gens qui se moquent de Dieu, effectivement, vous publiez. Et vous-même si vous êtes dedans aussi, ah, avec vos Aïlaïques. Like. Des histoires qu'on raconte par des gens qui ne sont même pas des croyants, avec ceux des incroyants, c'est vous qui là, vous allez mettre votre. Hein, de, de, vos pouces là, comme vous, Et vous voyez les cœurs qui montent aussi, avec, vous êtes tellement enjoy là-dedans. On voit votre nature, hein Par toutes ces choses-là. Frère, comment pouvez-vous laïquer des saletés Comment vous vous likez des choses Parce que c'est ça, comme ça que vous, vous l'appelez, non Comment vous pouvez Comment vous envoyez des petits cœurs qui volent comme ça pour des choses Et puis vous, vous, vous, vous ne vous, vous arrêtez pas. Vous souillez maintenant les autres. Vous le transférez à celui-ci. Celui-là va le transférer à celui-là. C'est toute l'Assemblée contaminée. Et puis l'Assemblée aussi, prenant aussi, envoie voit l'Assemblée dans les pays d'autres, des fois, il, a, il faut dire, mais où oh, C'est de l'Assemblée de Bruxelles. Oh non, ce pas possible. C'est elle, soeur, qui nous a transféré ça. Il y a des choses parfois que c'est honteux quand vous le regardez, même pour vous dire, mais ça vient, vient d'un frère. Et par c'était bien fait. Hein? Ça vient d'un frère, ou bien ça vient d'une soeur. Parce que ce que vous transférez, vous devez quand même savoir, quand même, ce que c'est. Pourquoi d'abord vous ne transférez même pas On en a parlé une fois. quand on en a parlé une fois comme ça Oui, tout le monde s'y aime. Et puis après, là, ah ça c'est ah. Et puis on prend de tout n'importe quoi maintenant. On pourra voir, ah, vous envoyez des je en Je vous ai jamais. Mais c'est pour simplement vous dire que appréciez ce que Dieu vous, vous donne. C'est vrai. Nous sommes de ceux-là qui devons tourner aux autres, effectivement, ce qu'il en est. Vrai. Alors je disais, mais, donc avec la parole du Seigneur, notre Dieu. <rire> c'est cette parole que Dieu nous a donnée pour que nous puissions être instruits et gardés dedans et que vous avez les témoignages. Parce que, comme je disais, ah oui, oui, mais c'est le Seigneur, et je suis toujours dans l'épreuve, et, et ça, dit, ça et puis, bon, on murmure, et puis on commence à pouvoir un peu monter. Mais la Bible nous, nous enseigne une chose que, en fait que vous ne puissiez pas dire que non, moi c'est impossible, c'est si, cela dit qu'il y a eu un être humain aussi. auquel Dieu aussi a saisi aussi. Et auquel Dieu aussi a fait une promesse. Vous vous souvenez, cet homme-là, un homme comme vous et moi, 100% homme, avec aussi tout ce qu'il pouvait avoir comme problème, les situations aussi, comme vous le voyez. Effectivement, et cette promesse que Dieu lui a faite, il n'a pas vu seulement le lendemain. Il ne l'a pas vu après un an. Non, il avait des difficultés. Il a parce il, espérait, il voulait tant, effectivement, parce que pour lui c'était nécessaire, parce que Dieu lui a dit, puis, ah, avec sa femme, effectivement, il voyait même la vieillesse qui s'installait. Il ne s'est jamais monté en continue contre Dieu. Oh Dieu, tu m'avais promis, tu me l'as dit, maintenant voilà cinq ans, il n'y a rien qui marche, tout est toujours comme ça, mon corps, je suis toujours comme cela. Mais tu avais dit que j'aurais un enfant, mais je ai l'aurais quand Dans la tombe mais c'est comme ça que vous parlez. C'est comme ça que ça arrive, effectivement. L'impatience. Cet homme ne sait. On m'a pas dit, j'ai pas lu quelque part, je me trompe, j'ai pas lu quelque part, où Abraham s'est plaint. Et il dit, Seigneur, quand même, ça fait longtemps, je commence à voir que mon corps est, étend, est en train de pouvoir maintenant se dépérir. Est-ce que je suis, est-ce que c'est vraiment, c'est vrai ce que tu m'avais dit? Est-ce que vraiment j'aurais, mais je ne vois rien qui arrive, effectivement? Non! 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il espérait. La Bible va me dire, me dit, mais espérant contre eux, toute espérance. Frère, ce n'était pas un robot. C'était un homme comme toi. Que pourras-tu dire à Dieu, effectivement Parce que pendant ton épreuve, tu viens te le voir vociférer des choses, par exemple à l'endroit de Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que tu vas abandonner, ce que tu vas faire quand tu mais tu n'es pas capable, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça, moi. Non, non, non, non, Je peux pas, je peux pas. Alors tu fais des faux signes pour faire de n'importe quoi pour te dire, oh, de toute façon, Dieu, il va agir pour moi, mais il n'agira pas quand tu l'abandonnes. Non. C'est dans l'épreuve, parce qu'il faut que tu... C'est écrit, hein Puisqu'il est faux, pour toi et moi. Et bien sûr, j'aime beaucoup euh, Job, ce qu'il a dit dans sa parole, je pense qu'il a dit, mais euh, l'homme est né pour souffrir. Comme l'étincelle, si on l'appelle étincelle, c'est sa nature, donc il ne peut pas être étincelle Elle n'est pas voler, c'est ça, est-ce que vous comprenez Donc la nature, l'étincelle ne va pas se plaindre que je vole. Est-ce que vous comprenez Non, je, je, il ne va pas se plaindre, pourquoi je vole tout le temps Non mais tu es étincelle, tu es destiné à voler. Non, je n'ai pas dit voler comme ça, hein, c'est de dire voler, est-ce dire... est que vous comprenez C'est ça en fait la dimension, c'est le même genre de le verbe. Parce que les <rire> gens peuvent comprendre mal, hein, cest que voler, voler, oui, c'est comme... <rire> c'est comme, le... c'est quand j'ai dit, bon, je ne dis pas pour rire, mais cest pour voir à quel point les gens... Vous savez, la dimension spirituelle est... ça c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les choses dans le contexte. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc c'est quand même important, parce qu'il dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour pouvoir voler. Toi, un chrétien aussi, tu sais que si je choisis de vivre avec le Seigneur, de tout mon cœur, de l'aimer vraiment, parce que je sais que autant je l'aime, au en plus encore, il va m'aimer et qu'il va me tenir. Oh, il y en a un être qui ne voudrait pas que tu aimes Dieu. Donc, que je choisis d'aimer Dieu, lui, il a choisi, il t'a choisi comme sa cible. N'oubliez pas, mon frère et ma soeur, ce que la Bible dit est vrai. C'est pour toi et c'est pour moi, pour qu'on ne puisse pas se plaindre. Il y a eu un homme, dis-nous aussi des choses. Parce oui. qu'on dit toujours quand l'épreuve arrive, ah, le frère a fait, ou la soeur a fait, toujours voir, toujours que est le mal. Parce que nous devons apprendre que quand même quelqu'un dans l'épreuve, on oublie qu'il a fait, j'en sais rien. Mais mon problème à moi, c'est de pouvoir entourer la personne. Et pouvoir l'amener à pouvoir comprendre que ne ne décourage pas C'est pour ça que Dieu nous a mis aussi là. Pour aussi encourager les autres, effectivement. Leur parler, effectivement. Et c'est parce que ton intérêt à toi, c'est que la personne aime Dieu. Ce qu'on cherche C'est quoi C'est qu'un frère et une sœur aiment le Seigneur. Alors, alors cet homme, c'était donc Job. Et Job n'avait rien fait de mal. Il servait son Dieu tous les jours. Mais vous voyez l'adversaire, l'ennemi Effectivement, l'adversaire de Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, effectivement, qu'est-ce qu'il a dit ah, Dieu me dit, mais ce n'est pas pour rien qu'il t'aime, qu'il te sert, effectivement, c'est parce que tu as gardé tout, c'est bien. Donc, puisqu'il est béni, parce qu'on est déjà toujours la bénédiction, puisqu'il est béni et qu'il est tellement heureux, mais tu vas voir qu'il va te bénir parce que tu est heureux, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu le retires et que tu permets effectivement qu'il y ait des épreuves dans sa vie, mais tu verras si tu es maudit pas en face. Toi tu ne sais pas, peut-être ce qui t'arrive, c'est comme cela que les diables disent, à Dieu, mais c'est vrai. Job ne le savait pas. Il ne faut pas dire, ah moi, non, non, non, non, Job aussi ne le savait pas. Donc quand tu te tiens droit dans les choses de Dieu, tu deviens la cible. Tu auras des problèmes qui vont venir. Il ne va pas dire, ah Seigneur, pourquoi moi je n'ai que des problèmes, ça ne marche pas, je termine ça, et puis il y a un autre qui sort, je termine ceci, il y a encore un autre qui sort. Où, où, où je vais aller Mais tu n'as qu'à aller chez lui. Ah ben, oui, oui. C'est sûr et certain. Tu l'as choisi. Il t'a choisi aussi. Eh bien, si tu l'as pris, eh ben, sachez aussi que les difficultés, les épreuves aussi, ben, vont s'attacher. Bien sûr. Il nous a donné l'exemple quand il est venu lui-même dans la chair, sur la terre. On l'a dit de lui, homme des douleurs. Habitué à, à la bonté à la joie. Alors qu'est-ce que toi tu peux espérer si lui, la parole est venue dans la chair, effectivement, et grandant dans ce monde, et qu'il a été traité comme cela, et toi, tu es des chrétiens, tu attends, tu attends quoi de Dieu Est-ce que tu comprends C'est important que nous puissions être armés pour qu'on puisse savoir comment réagir. C'est comme cela que nous aurons la victoire. Parce que quand l'ennemi vient vers toi, et que toi, tu vis effectivement des choses comme cela, que tu comprends où, tu te et pourquoi cela est, tu vas résister. Ah ben oui, parce que tu sais une chose que si Dieu, j'espère que vous savez, si Dieu permet cela, d'abord vous avez remarqué effectivement avec Job, hein? ah oui, ah quand ça a le saumon, même ses amis sont venus lui dire, mais écoutez, mais maudit Dieu meurt, mais sa femme dit maudit Dieu meurt, effectivement, tu souffres comme ça, tu étais perspicace, Dieu est Dieu, Dieu Dieu, donc on va toujours te nous courager aussi. Mais mon frère et ma soeur, sois ferme dans ta foi, parce que tu sais que ce n'est pas en un homme que tu as cru, mais c'est en Dieu que tu as cru. Parce que c'est sûr et certain, j'ai toujours dit ici, mon frère, c'est sûr que toi seul, tu rentreras dans le cercueil. Tous ces hommes-là, ces femmes autour de toi-là, cousins, frères, et parents, tout ça, n'entreront pas dans ton cercueil avec toi. Même ton père, même ta mère, personne. Alors, combat pour ta foi, combat pour ton âme et pour ton salut. Pas pour satisfaire X et Y, non. tu dois satisfaire Dieu. Si le fait de satisfaire Dieu, ça ne leur plaît pas, et que le Dieu soit béni. Donc il faut que tu comprennes cela, que d'abord, et c'est ça qui est très important, hein, d'abord je vis pour Dieu, et après je vivrai pour les autres. Je ne vais pas mettre les autres en avant, je vais vivre pour les autres pour qu'on voit que j'aime Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Hum, d'abord Dieu, je vis pour Dieu, s'il faut mourir c'est pour Dieu. Tu verras que tu aimeras les autres, tu le supporteras vraiment. Là oui bien sûr, c'est sûr et certain parce que tu accroché à Dieu, effectivement, mais tu peux aussi, maintenant supporter les autres. Parce que, on ne poussons pas. Alors, c'est que, comme on le poussait, on lui a même dit, tout ce que vous pouvez entendre, vous avez entendu, effectivement, de lui, tu as des péchés, gâchés, tu as péché tu as péci, péchés, tu as et Job a commencé à pouvoir, c'est justifier. Si vous êtes droit, et que vous avez posé des actes justes, et qu'on vient maintenant pour pouvoir commencer à vous critiquer dans cela, effectivement. Pourquoi vous devez vous justifier non, je me... Pourquoi vous devez vous poumonner pour expliquer, pour convaincre la personne qui est en face de toi, qui est d'abord un incrédule Mais, mais c'est la vérité, frère. Parce que si lui n'a pas vu le bien que tu as posé, parce que quand tu es un fils de Dieu, mais que le Seigneur va quand même montrer, quand même, ma fille ou mon fils d'ici, son cœur est droit quand il prend là. la n'es tu es tranquille. Mais si lui n'a pas vu, ça dit que Dieu n'était pas avec lui. Et toi, tu vois comment ça dit Ouais, je vais te convaincre, tu vas voir, moi aussi, je, je suis, Papa ça ne sert à rien, tu vas, tu beau dire. Et c'était un sens, il n'y aura jamais la paix. Parce que c'est qu'il a dans son cœur le mal qu'il a conçu lui-même, il, il va enfanter, il va, il, il, il, il est déjà là, pour lui, tu, tu l'expliques comme ça, lui, il voit seulement le mal. Même les biens que tu fais, tu t'es pour moi, pour rien. Ah oui? Laisse Dieu te justifier. C'est tout? nest pas de ça, mais agis simplement comme dit, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu seul. Alors que, c'est pour ça qu'il dit, mais Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Je crois que c'est dans le psaume 30, 37 ou 35, regardez très bien, on va, on va les lire. Ah, ouh, le temps, notre temps, en file aussi, mais bon, on va quand même aller, à terminer ce que nous avons commencé à lire, et puis nous allons prier ensemble. Psaume euh, 37, hein, je pense que c'est cela, oui. Psaume 37, je pense que c'est cela, oui. Voilà, il nous dit ici, euh, ah psaume 37 de David, il dit, Verset 1, vous y êtes N'étirez pas contre les méchants, parce qu'il y en aura toujours, mon frère. Que tu fasses le bien, on va te critiquer. Que tu dises même rien, on va toujours te critiquer. Non, c'est vrai. Oh, voilà, il dit rien parce que se croit très bien. Le pauvre, tu dis simplement que je ne veux rien dire. Oh, il fait comme ça pour qu'on le voit sage. Hey, Ta vu, il ne parle pas, même si tu ne parles pas. Oh oui, c'est comme ça, l'ennemi, il ne va pas te laisser tranquille. Mais ne, ne, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts Toi, confie-toi en l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fin de pour pâture, et il dit, fais de l'éternel tes... Et il fera quoi Il te donnera ce que ton cœur, si tu veux te marier. Si tu veux, vas-y ma vanesse mais toi faut pas d'égarer les hommes nous dis, Seigneur je t'aime de tout mon corps. »« il n'y a pas d'autre Dieu que je peux aimer si ce n'est que toi où irais-je de toi mais c'est vrai mon cœur ne cherche que toi mon cœur ne sait que toi il va te regarder il dit oh il m'aime autant elle m'aime autant Seigneur je veux te chanter tous les jours de ma vie tu t'occupes de lui Dieu ah, c'est pas Dieu qui a dit mais il n'est pas bon que l'homme soit seul on n'a pas vu on n'a pas vu Adam pour dire à ah, Dieu non je n'en tiens plus, je n'en peux plus, Seigneur. Et si tu comprends mon état. Et, y, y, y, y. Non, non, non, non, non, non, non. Est-ce que vous comprenez Revenons dans la scène avec Dieu. Toi, occupe-toi des dieux. Loue-le, dis-lui merci. Qui t'est souffri Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas qui tu peux voir effectivement plus que lui. Tu veux vivre pour lui, pour le servir. Il va dire Oh, il ont elle-même autant. Alors je vais lui donner un prince. Je vais lui donner une princesse. Vous voyez Mais vous renversez la vapeur. Ah, Seigneur, si tu ne me donnes pas, je me coupe la tête. Mais, <rire> il faut dire, Seigneur, tu n'es pas avec moi, je me coupe la tête. Voilà. Allez, va dire, ah bon, si je n'ai pas avec toi, oui, Seigneur, ne me laisse pas, ne donne pas, dire, ah, je vais te donner ce que ton cœur. Lève-nous et prions. <rire> Tendre Père et précieux Sauveur, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci, Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être à toi, de pouvoir vraiment te servir. Je prie pour ton peuple, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Pour chaque frère, pour chaque sœur que tu nous as donné, Père, tu en Dieu. La grâce et la joie de pouvoir t'avoir. Dans ce bas monde, Père Saint-Dieu, tu nous as vraiment témoigné. Tu nous as vraiment montré que tu as eu aussi des fils et des filles, des hommes et des femmes qui t'ont servi, Père, tu en Dieu, jusqu'à accepter la mort pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous qui sommes arrivés au temps de la fin, Seigneur Jésus, tu nous as accordé une grâce particulière, mon bien-aimé Père saint Nous avons vu, eux, ils n'avaient pas vu, mon bien-aimé Père saint mais ils vivaient, Père Tubissant, aussi dans leur temps. Ils ont fait aussi l'histoire dans leur temps, Père Dieu. Et dans les écritures, on entend parler d'eux, mon bénémoine, Père, père, père t -t Dieu. Et nous nous sommes arrivés à la fin. Nous avons pu voir ce qu'ils ont été, Père Tubissant, Dieu. Aidez-nous aussi, mon personnes Père t -t en, Dieu, à voir nous consacrer à toi, Père. Peu importe, Père Tubissant, notre état. Peu importe ce que nous pouvons. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas t'oublier. Nous ne pouvons pas t'abandonner. Nous ne pouvons pas même pas gémir, Père Tubissant, Dieu. C'est vrai que parfois, ça se passe Mais pardonne-nous, mon bénémoine, Père t -t Je prie pour ton Père, mon Père Saint-Dieu, nous voulons nous tenir vraiment dans ta parole, nous tenir vraiment dans ta présence, mon roi, et, et te servir vraiment, Père Saint-Dieu, de tout notre cœur, t'aimer, et prendre plaisir dans ta maison à toi pour pouvoir te louer, te glorifier, Père Saint-Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, Père Dieu. Merci encore pour notre précieux frère Christian que tu nous as donné, Père Dieu. Oh Dieu, les ailes qu'il a pour pouvoir chanter, Père Saint-Dieu, pour. Merci encore, Père, que tu le bénisses, que tu le fortifies. Merci pour la chorale, Père Saint-Dieu, son... ces jeunes frères et sœurs, Père Saint-Dieu, son... qui sont là tous les jours, des réunions, Père Tubisson, le traitement, pas pour pouvoir te louer, te chanter pour que ton peuple soit dans la joie, Père Saint-Dieu. Ces enfants qui nous perdent Saint-Dieu, c'est vraiment des grandes bénédictions une grâce parce que que nous avons donné, Père Saint-Dieu. Nous voulons saisir encore cette grâce que nous avons devant toi, Père Dieu. Pour réellement te servir avec beaucoup d'aise, mon Père Dieu. Et marcher aussi avec toi, mon Père dieu pour l'amour du témoin, Père Saint-Dieu, à nous accorder la grâce, voire aussi t'entendre, Père. Soutiens ton peuple, mon roi. Je te remercie pour tous les témoignages que j'entends, Père Dieu. qui soient béni et fortifier mon sobra donne-nous encore la grâce de pouvoir te louer te chanter, te glorifier et prendre en considération aussi ta parole Père Saint Dieu, c'est vrai nous ne sommes pas seuls, mais il paraîtrait que parfois dans certaines circonstances, on pense que tu nous as laissés, nous as abandonnés mais tu ne nous as pas abandonnés Père Saint Dieu tu nous observes pour voir comment nous allons réagir Oh Dieu, merci Père. Garde mon frère, garde ma soeur Patubisson, dans l'épreuve dans lesquelles il se trouve. Et fais-les sortir de cela, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous te remercions et nous te glorifions encore de tout notre cœur pour ce que tu fais, pour ce que tu as été le pouvoir faire pour nos pères. Merci encore pour ce temps. Oh, nous te rendons gloire et honneur pour tous nos frères et soeurs partout ils sont. quand nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais que la chorale... Viens, mon grand. J'aime toujours ces cantiques à vous chanter. Il est tellement, hein? il est tellement, nom. Vous vous levez quand même. Gloriez, non. Jésus, mon frère... Aïe, aïe, aïe, aïe merci.